on va griller nos tartines. Ça peut paraître ridicule, mais pas tellement. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DéfiTech. Alors, ça peut paraître ridicule, mais dans une chaîne YouTube électroménager cuisine équipée, je me suis dit que parler d'un grille pain c'était quelque chose de relativement utile. C'est un électroménager dont on se sert énormément. On a déjà fait des vidéos comment entretenir sa bouloir et tout, mais on n'avait jamais parlé d'un grippin. Or, c'est un produit super utile. Mais le problème, il vient tout simplement de chez nous. J'étais en fait pas content de mon grille-pain, hein. peu importe la marque, c'est pas ça l'important. J'étais pas content, un, de la manière dont il grillait, et j'estimais qu'on avait sur le plan de travail un électroménager qui ne servait qu'à griller du pain, c'est-à-dire une utilisation de une minute par jour. Et je me suis dit, mais il y a sûrement des grille etc. Et donc, en fouillant, on est tombé sur des grille qui font plus de choses. Il n'y a pas que lui, bien évidemment. On va montrer lui parce que c'est particulier et qu'on peut expliquer d'autres choses avec. Mais un grille-pain, hein, il permet de, un, griller des tartines. Alors, oui, il est transparent, etc. On va expliquer ça après. Il permet de réchauffer des baguettes et il y a des techniques pour réchauffer des baguettes selon les grippins. Hein, parce qu'une baguette, quand vous la réchauffez ou que vous la, la griller, qui est toute cramée extérieurement et encore molle à l'intérieur, ça ne me va pas. Mais donc, il y a des fonctions qui permettent cela. On peut réchauffer des viennoiseries. Ok, là, elle est bien, bien, bien, bien dure. Là, c est, c est... Voilà. Comme ça, on peut la réchauffer. Et on peut également, également préparer des croque-monsieur avec un grippin. Hein. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens nous ont demandé si ça existait bien. Ça existe, alors, soit tout à fait clair, ça existe en Smeg, ça existe en KitchenAid, ça existe en Magimix. Il y a plein de marques qui le font. C'est génial. Moi, j'ai testé ça. C'est vraiment assez impressionnant et c'est ultra rapide. Et donc, on ne va pas ressortir le gris viande ou le croque-monsieur et tout. On a tout à portée de main. Ça, c'est hyper important. Vous avez, comme dans tous les gripins, le petit tiroir qui permet de nettoyer les miettes ici en dessous. OK Faites-le sur n'importe quel grippin. C'est important d'entretenir son grippin. Alors, la plupart du temps, vous avez dans le côté des résistances, ok, à quartz. Ici, c'est encore différent, c'est un infrarouge, mais il faut bien nettoyer, car en fait, il faut faire attention parce ce qu'un grippin qui n'est pas entretenu. Si vous avez dedans des, des morceaux de pain qui restent, etc., ben, ça peut à un moment donné simplement prendre feu, donc c'est important. Et particularité des deux côtés, c'est que vous savez, en fait, ouvrir les parois en verre borosilicate ici, qui sont, qui supportent la chaleur. Vous savez, en fait, ouvrir votre grippin, ok, donc pour, en fait, intervenir des deux côtés. Voilà, je vous montre. Hop là. Donc en fait, vous savez, nettoyez votre gris hein. Mais bon, on va commencer par le basique. Première chose, il faut, il faut que votre gris hein, pour que ce soit bien, c'est qu'il remonte bien haut. Pas que quand c'est encore chaud, vous mettiez votre main à l'intérieur. Qu'il remonte bien haut, on règle une température, comme ça, vous allez tout de suite voir, on abaisse et ça part en grillage de pain. Et je vous laisse admirer le plaisir. Donc voilà. On a une tartine qui est grillée relativement uniformément ici. On est ici sur une position 4. Mais avant de vous montrer évidemment la suite, il y a une autre chose très très importante. Il y a beaucoup de gens qui ignorent cette fonction et ça existe sur la plupart des grilles pains C'est la fonction pour griller du pain qui est congelé. Okay, donc le pain, il est complètement congelé ici. Donc en fait, le principe c'est quoi C'est que vous avez une fonction ici pour la congélation. Donc le pain est congelé, vous le mettez dedans vous rabaissez la fonction, mais vous appuyez sur la congélation. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ça En fait, il va monter en température beaucoup plus doucement. Il va d'abord dégivrer la tartine et puis seulement après, il va commencer à la griller pour que si vous mettez une tartine congelée et que vous appuyez tout de suite, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va cuire, elle va cramer et ce ne sera pas bon. Donc, vous aurez des fois des côtés un peu cuits et le milieu un peu froid. Ça dépendra, la coute un peu froide. Grâce simplement à cette fonction congélation qui existe, comme je le répète, sur énormément de grippins, Ok, Vous savez, à ce moment là, dégivrer une tartine, décongeler une tartine avant de la griller. Ça permet en fait d'avoir du pain toujours un peu en stock. Et quand vous avez un problème de pain, il y a toujours un pain ou deux dans le congélateur au frais. Prenez une tartine, claque. Comme vous l'avez vu, vous avez également sur tous les grippins une fonction stop. Quand vous voyez que selon l'épaisseur, regardez. Donc un pain congelé est bien grillé de toutes parts. Maintenant, un grippin pain doit également servir... Non, on va faire ça après. Il doit également servir à une baguette. Ça c'est une fonction que j'ai découverte spécialement dans ce grip ainsi, savoir que j'adore la baguette. ok. Mais le problème parfois c'est de griller la baguette. Si elle est restée un jour en plus etc, parfois la baguette c'est un petit peu compliqué et donc il y a une fonction spécifique. ok. Et ça c'est très très important. Elle ne va pas griller l'arrière, on va faire sur ce côté, on va faire les deux côtés. Elle va, elle va faire que d'un seul côté. Vous allez voir que la différence est assez impressionnante. Donc tout ce qu'il faut faire en fait pour cela, c'est que vous introduisez vos deux morceaux de baguette, Dedans, ok, donc c'est vraiment une fonction très très spécifique, très très sympa. Vous demandez une cuisson, voilà, et vous appuyez sur la fonction baguette. Et vous allez voir que la baguette va sortir, en fait, relativement uniformément grillée. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça un vrai plaisir, et ça avec petite confiture de fromage au piment d'Espelette, c'est absolument délicieux. Donc on laisse de nouveau observer ce qui va se passer, comme ça vous aurez tous les exemples exacts que peut faire un grille pain et pas simplement bêtement griller les tartines. L'avant est ici, on peut interrompre quand vous estimez, sinon il remonte tout seul évidemment. Regardez, donc la baguette est grillée uniformément, mais sans avoir cramé l'arrière. C'est un simple principe de pouvoir en fait, regardez, de pouvoir en fait griller calmement et donc d'avoir qu'une des deux résistances qui s'enclenchent. Il va bien sortir calmement lui. Évidemment, ça c'est le plaisir des baguettes, voilà. Là, quand même, là, c'est bien réussi. Hein. On a vraiment une bonne baguette grillée. C'est chaud, par contre. Une bonne baguette grillée. Alors, avant de passer au croque-monsieur, on va passer à une option que je crois beaucoup de gens ont chez eux, okay, mais qui n'utilisent pas tout le temps, les viennoiserie, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement réchauffer. Donc là, on est sur un, un ancien croissant, ok Donc ici, vous voyez, on le met dessus. On peut même en mettre jusqu'à jusqu deux, je pense. Hein. On peut aller jusqu'à deux. Allez, on essaye 2 Particularité aussi, pour que ce soit bien, il faut quand même le monter presque au maximum. Hein. Alors ici, il faut simplement l'abaisser. Et vous le laissez aller, il n'y a pas d'option spécifique. Maintenant, si certains d'entre vous me demandent, c'est quoi la dernière option pour ce grippe ci en particulier Simplement que là, vous pouvez réchauffer une tartine qui a été préalablement grillée. Voilà. Option que j'utilise par contre assez peu, Voilà. mais bon, voilà, ça existe. Nous, on aura fait presque toutes les options qui sont dessus. Ça, utilisez-le, pain au chocolat, chocolatine, croissant, etc. Vous les réchauffez en fait au-dessus de votre gris recto verso. Et là, vous allez avoir un résultat pour ne donc ne pas gaspiller et pouvoir un peu redonner vie à vos viennoiseries de la veille. Ça commence à, ça commence à se ramollir, en fait. C'est incroyable. Hein On peut même les retourner. On va laisser. Surtout, en fait, ce qui m'a plu là-dedans, c'est le pouvoir entretenir. Parce que... Faut savoir que des fois, moi j'ai déjà eu une fois le, une petite flamme dans un grippin parce qu'il y avait un morceau qui était resté bloqué et on avait oublié, on avait vraiment en route, on a une petite flamme. Ok, c'est pas dangereux, c'est raccordé à la terre, pas de souci. Mais bon, je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant, si un jour on peut nettoyer son grippin nickel, mais voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir ça et de ne pas avoir toutes ces résistances quartz. Donc moi, ça m'a plu en fait, ce genre de concept. Alors vous ne le sentez pas, mais on commence à ressentir le beurre. Donc il est vraiment en train de, de bien réchauffer ça. Et on ne voit peut-être pas en vidéo, mais il y a vraiment tout ici une chaleur qui se crée et on va pouvoir un peu retourner cela, c'est comme un petit four en fait. Il faut utiliser ces électroménagers, c'est aussi à ça que la chaîne est, est dédiée, c'est super chaud. C'est à ça que la chaîne est dédiée, c'est de pouvoir en fait utiliser ces électroménagers au maximum de ce pourquoi il a été conçu. Mais comme malheureusement des fois on a très très peu d'explications sur ce genre de choses, mais il faut y con considérer que certains grippins peuvent être des petits fours. Et comme ça, grâce à ça, on s'est redonné un peu de de vie dans la cuisine, on n'a pas obligé d'avoir 40 électroménagers, juste des fois, un bon électroménager. Alors, on voit déjà, on va, voir, on va le couper ensemble et on va voir si on doit remettre ou pas. On voit qu'il s'est un peu repris vie à l'intérieur. Hein. Donc on est sur Mmh. Toujours mieux de les avoir frais, mais si vous en avez eu trop, hop, test réussi pour réchauffer les bilingeries. Utilisez-les chez vous. Au vous l'avez, certains vous le posez dessus, certains étaient intégrés dedans. Donc, maintenant, on va passer finalement au croque-monsieur. C'est parti. Alors je vous le fais simple pour le croque-monsieur, de nouveau vous savez bien on n'est pas sur une recette, une recette de cuisine ici, ce n'est pas le but de la chaîne. C'est surtout pour vous montrer, est-ce que ça grille bien, est-ce que ça grille comme ça vous plaît, etc. Donc c'est un peu pour donner des idées dans votre cuisine. Et alors, faut savoir que j'ai testé cela et j'avais peur en fait que ça coule dans mon grille-pain. Bon alors ensuite j'ai pas, pas trop inquiet parce que ça se nettoie, mais aussi vous avez ici, c'est plein en fait en bas. Donc le fromage s'il doit couler, tout simplement il coule en bas. Donc vous le mettez comme ça dans la grille. Okay. Évidemment, toujours surveiller. Hop. Ceci. Hop là. Voilà, comme ceci. Alors, en fait, tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, c'est de l'abaisser juste un petit coup. OK Et vous le laissez partir. Et on va le mettre ici au numéro 5. Et on va voir si le résultat vous plaît. Alors, on a une première inspection. Voir si ça plaît. Je pense qu'on peut encore le continuer. Un hein. tout petit peu. Hein. On va le retourner. Là-dedans. Voilà. Un petit coup et ça repart. On est un petit peu moins fort pour la deuxième fois. Alors. On interrompt. Et on a. En quelques minutes, en utilisant un électroménager qu'on a tous les jours autour de soi, un petit croque-monsieur. Voilà, avec un fromage coulant. On peut laisser plus moins, ça c'est comme vous avez envie. Et on va goûter ça. au cas où ceci va au lave-vaisselle. Mais franchement, moi, je le lave directement, donc c'est beaucoup plus facile. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Certes, un peu spéciale, c'était un peu différent, mais c'est pour vous montrer sur un électroménager classique, quand il est accessoirisé ou que vous avez peut-être déjà ces accessoires chez vous fournis avec le grippin, ce qu'on peut faire avec. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, laisser des commentaires. Les réseaux sociaux, vous les connaissez. Instagram, Facebook, allez-y. Abonnez-vous, bien évidemment, et dernièrement, on a également des podcasts pour prolonger l'expérience avec nous. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. Prenez soin de vous, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao